Alléluia, Nous avons dit bonjour la Guadeloupe. Guada, un bel Alléluia. Coucou Guada. Et surtout, nous les bénis eh, ETV qui, aujourd'hui, nous en les ETV pour nous dire Guada, Alléluia. Jésus vivant, il est moins 5. Pour Jésus, il est moins 5 parce qu'il est sur la route du retour. C'est pour ça, bon matin, nous cas saluer la Guadeloupe, Marie Galante et les Saintes. Nous avons dit tout ce monde qui a bon en un bel Alléluia. Et très bientôt, nous sommes Alléluia. Très bientôt, nous sommes venus. Alléluia. Alors, nous avons dit une un belle salutation. Alléluia. Et, Alléluia. Donc euh, Nous saluons tout le monde. Euh, vraiment, quel que soit là où vous êtes, vous êtes bénis avec euh, cette émission à travers euh, TV. Vraiment, que la grâce de Dieu soit multipliée dans votre vie. Et bonne émission, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour moi, nous allons dans un verset qui est Adam Marc 5 et verset 17 vous vous rendez compte que c'est en région de la décapole que Jésus visite et c'est extraordinaire et je dis à nous, il y cherché solution, qui cherché guérison qui paient les gens, qui ont tout qui ont mais tout dans la Bible là nous allons aller, nous allons faire lecture donc Marc 5, verset 17 hein? et oui, nous allons commencer à, à premier verset versée, versée Premier verset verset premier Oui. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Oui. Dans le pays des Gadaréniens. Mm -hmm. aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Écoutez ça, écoutez ça bien. Il y va dans une ville gadarienne. c'est une ville qui est gardée, et un homme qui a sorti en disant, c'est dit dans cimetière. Nous avons cré ça, cimetière, Martinique, cimetière, Guadeloupe. Et en France, dans le français, on dit sépulcre. Oui. Alors là, il y a du sépulcre, allez chercher un grand mot, mais c'est un cimetière, mm -hmm. dit. Et puis, regardez qui ça vous gardez café? Sortant de sépulcres et possédé d'un esprit impur. Oui, oui, il était possédé d'un vieil esprit. Sans bouc ou, te kawe, konse, ou ka, kawe, en la, il de carré, la rue, des boucs qui sont déchirés, qui sont en poubelle là. Quand... Comment dire? Ou quoi manger, ou quoi fumer, ou quoi gratter pipe, ou quoi chercher la poussière pour fumer, ou, ou, ou pas se penser la poussière ou pour fumer. Sans cigarette, tout le monde. Pour, pour détruire, ko. voilà. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Cet homme était habité à dans Densimikéa. Nous tenions en côté ça, nous avons dit que le matin, c'était plein de monde dans Densimikéa, qui vivent dans Densimikéa, parce que le diable, c'est là, il est venu pour nous donc cet homme avait sa demeure dans la sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ni soldats, ni policiers, ni les autorités, personne ne pouvait se lier parce que Boukhtala n'a pas de force en l'air. Que nous ne pouvions pas nous il nous devions créer l'homme fort parce qu'il était payé. Mais c'est le bagaille, qui a bagaille. Là où un homme fort à dents commune présenter l'homme le plus fort. Arlène il s'appelle l'homme le plus fort, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mm. Et regardez qui ça qui fait. Car souvent il avait eu les fers au pied mm -hmm. et avait été lié de chaînes. Ouais. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Est-ce ça et puis et et puis toute qualité bagaille, et personne ne peut te doté. Alors c'est pour ça que vous m'avez regardé où est le livre, regardez cette image. Alain Vilan, l'homme que Dieu a doté. Attention. Attention. Et puis regardez ça, personne ne peut te doté, mon gars. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Criant et se meurtrissant avec des pierres. Et ce vous un plaisir à faire ça? fait ça, mais vous même ça, la pi fait ça, quoi. Et ça, fait ça, Ayant vu Jésus de loin. Ayant vu Jésus de loin. Il a couru. Il a couru se prosterna devant lui. Oui, oui, non, était là. Soldats pas des arrêter pour La police pas des arrêter pour Les autorités pas des arrêter pour gars. Monsieur lui met pas des arrêter pour Mais là y a Jésus. Regardez, Il a comme marié pour gars pour faire. J'étais comme marié pour gars pour y était contrôlé puis on te gérer, puis on te mette sur place puis on te fais rester tranquille Marie, et puis, chen, il y a des il a pété jeune là il voit Jésus, vous voyez ce qu'il fait il courit oui. vers, vers Jésus et puis posterne, il a joué il a joué en pied Jésus <laughs> sans bien bah, faire, sans bien bah, sans bien bah, hein. rien, là où Jésus il voit -y. Y une ligné mm. et ce ligné il a été misé, il a été calme et puis, où est-ce qu'il y là? Au palais limité, où lépoin ce là, Et puis, transformé dans un système de religion, transformé dans un autre système de bagaille, et puis, pour déposer parole là, pour panier parole là. Bon, y dit qu'on savait, nous capé rigouer par manque de connaissance. Mais si tu as la connaissance, tu vas voir, tu iras directement dans, dans le livre de vie. Alléluia. Bon Dieu dit à Daniel 34, verset 16 La Bible c'est le livre de Dieu. Lisez-le premièrement et consultez-le deuxièmement. Aucun d'eux ne te fera défaut. Pièce, yes. ni la lecture, ni la consultation ne te fera défaut. C'est pour ça, bon matin, les noms forts ou les noms qui te plus forts, ils poste les gens et puis vous avez ça. Et, et puis il dit, regardez ça, un nouveau et Ayant vu Jésus de loin, mm -hmm. il accourut, se prosterna devant lui et s'écria de voix forte Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut Ouais, qui s'acquini? Mais oui, il y a une différence. Il y a la lumière. Et puis il y a les, les ténèbres. ténèbres, puisque Jésus est lumière. Et eh bien, Bougla qui a un sepulcre c'était c'est là, si quoi avez vu dans un vrai c'est parce qu'on a vu parmi les morts. Et regardez ça, et personne ne peut pas dire a vous avez pour gérer Bougta en pensant que Bougta là, vous avez vu ça, vous pensé que Bougta c'était une force, tout le monde m'a dit, mais c'était une force démoniaque. Et le jour que vous tirez des morts, vous avez à de bon sens. Voilà. Moi-même, je m'en ai des mons, mais, puis je me suis puis je me suis fait cocaïne, puis je me suis fait pichi cocaïne, me suis puis je me suis ça bon. Mais ça va été bon, puisque t'es a dérailler, au thème, mais ça Et pendant 22 ans, et pourtant j'avais un bon boulot, et pourtant je me suis de là je me suis moi, c'est là, là je t'es suis là, c'est là que je me suis ça Et les moi, j'ai l'argent, je venu, je l'argent, ou je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis et je suis ça c'est je dis à tout ça c'est l'esprit Angoisse la sans l'esprit, go prenne la sans l'esprit. C'est là où Jésus en train de laver. Il a tiré toute bagaille là. Mais comment vous demandez moi qui m'en est pour faire ça? Qui m'en est pour faire pour tirer ça? Ou dire, Ou là dans Romains 10 à partir du verset 8? Et pourquoi vous voyez qui est la Bible? La Bible, que dit-elle? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Premièrement près de toi. Deuxièmement dans ta bouche. Troisièmement dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il n'y a une condition à si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Mon ami, miseré m'a acheté à besoin faire Il pas besoin faire une belle eh, prédication puis l'aube belle grand verset qu'a monter jusqu'à Mont Sinaï vers personne pas là, vous glissez pas là, et puis tu n'as rien compris. Il va me commencer par comprendre l'essentiel là, accepter. Jésus, le Saint-Esprit va t'enseigner de toutes choses. Et ouais, pour que tu as tenu 2000 démons, personne n'a pas de ça qui est Jésus, dès l'élu, il dit, et il est venu là, il dit Jésus, qui différence ce qu'il Jésus dit comme ça, où est-ce c'est lumière et puis, regardez, il voit toutes ces démons dans ces cochons. qui là. Les démons, regardez, si Jésus exauce la prière des démons, ce n'est pas ça qu'il peut exaucer. Ces démons, il voit nous dans tous ces cochons. Jésus il, il, il exauce la prière des démons. Ou rien y, y, y a enfant de Dieu, bon matin, on ne peut pas douter. On peut pas douter. Et si on ne peut pas douter, je dis à mon bim, il ne pas douter et c'est pour ça que j'ai un verset en, en l'autre verset nous parlons dans Luc 11 verset 21 et 22 Luc 11, vers... ouais, 11 verset 21 ouais. et 22 ouais. lorsqu'un homme fort et bien armé garde ouais. sa maison ce qu'il possède est en sûreté oui oui oui l'homme fort et bien armé il faut que dans l'homme où il est bien solide et est armé est-ce que vous rentrer dans l'homme il faire la fête vous pouvez vendre entrer là, à pas vous. Eh bien, regardez, mais là où est un autre bouc qui est plus fort qui? Il, il continuez à lire ça. Donc, euh, 22. « Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, et le donte. Ah, si un qui est plus fort, il veut, et puis il entre quand il a, et puis il donte, il marie. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépôts. Est-ce que vous avez dit que plus que vous avez dit que vous avez dit que vous que vous avez dit le les aille chercher, vous m'issèrent, ma chérie, trois feuilles pour boire, pour boire un bain, pour mourir ça savon, pour boire J savon, pour boire trois fourmis rouges. Nous, nous avons plongé dans Bible là. Nous avons tout le bagage là là, il y a une parole là là. Et bon Dieu qui a dit que ça, c'est pas parce y a un manque de connaissances que l'homme a péri. Alléluia Alléluia Alléluia C'est vrai, lorsqu'un homme fort et bien armé, garde sa maison. Vous savez que vous savez que l'homme mauvais esprit. Mm -hmm. Le mauvais esprit peut être un homme fort. Ça veut dire que quand l'esprit impur est là dans ta vie, ça veut dire drogue, sexe. Il y a des choses qui, peut -être, qui sont peut-être plus fortes que toi. Tu n'arrives pas à arrêter la cigarette. Tu n'arrives pas à arrêter la fornication. Tu n'arrives pas à arrêter des mauvaises habitudes. Mmh. Tu sens que cela est plus fort que toi. Pourtant, tu as demandé à prier pour toi. Tu as peut-être allé voir des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Et tu vois que ta vie n'a pas changé. Ces choses-là continuent à faire des ravages dans ta vie, à faire des ravages dans ton foyer, dans ta maison. Peut-être que tu es dominé par l'alcool, tu, tu es devenu un alcoolique. Et dans ton foyer, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peur, de dégâts. Alors aujourd'hui, par la parole de Dieu, le Seigneur te dit que Jésus-Christ est plus fort. Quel que soit l'esprit qui domine ta vie, sache que Jésus-Christ est plus fort que n'importe quel démon. Ce qu'il faut faire simplement, laisse Jésus entrer dans ta vie. Amen. Laisse Jésus venir en toi, mm -hmm. afin qu'il puisse mettre dehors justement tout ce qui te domine. Aucun esprit, aucun démon n'est plus fort que Jésus, n'est plus puissant que Jésus. Donc l'homme qui est le plus fort, le plus fort c'est Jésus. Peu importe l'esprit, peu importe le nombre d'années que tu vis cela, il faut savoir que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est celui qui est le plus fort. Donc aujourd'hui nous pouvons vous dire, laissez Jésus entrer dans votre vie. Appelez Jésus au secours. Voilà, les médicaments ne pourront rien faire pour toi. Le sorcier ne pourra rien faire pour toi. Le malfaiteur, le, le féticheur ne pourra rien faire pour toi. Un homme, une femme, l'argent même ne peut pas te délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ, le plus fort, qui peut te délivrer. Mais pour cela, il faut le laisser faire. Il faut lire sa parole. Il faut croire en ce qui concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc c'est lui le chemin. C'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors, pourquoi tu sois délivré justement de l'homme fort qui t'a dominé depuis ces, toutes ces années Eh bien, c'est Jésus-Christ qui est le plus fort. Et la Bible nous dit que vraiment, lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, il enlève justement toutes les âmes, voilà, tout ce que le, les esprits, les, les mauvaises habitudes ont semé dans ta vie, Jésus-Christ peut l'enlever. Nous avons un exemple vivant, un témoignage vivant. Le pasteur Alain, eh il a connu cela. Il était dominé, justement, par l'homme fort. Mm -hmm. L'homme fort l'a entraîné dans beaucoup de choses. Mais le plus fort est venu dans sa vie. Alléluia. Et quand le plus fort est entré dans sa vie, eh bien, le plus fort a débrouillé l'homme fort qui était dans sa mm -hmm. vie. Et il est devenu une nouvelle créature. Aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu. Donc, si Dieu l'a fait pour lui, Dieu aussi peut le faire pour vous. Amen, amen, Voilà, aucune situation n'est désespérée. Aucune situation n'est impossible pour Dieu. Simplement, l'idée. « Livre-toi à Jésus, livre-toi à Jésus de tout ton cœur et tout ce qui t'a dominé durant toutes ces années, en un instant, en un clin d'œil, Jésus-Christ, lui qui est le plus fort, peut te délivrer et il va te délivrer. » Alléluia. Alléluia. « Béni soit l'Éternel. » C'est pour cela que lorsque la parole de Dieu est là, c'est pour vraiment la croire, c'est pour vraiment mettre ta foi, ta confiance en Jésus, sache qu'il y a un qui est plus fort. Mm -hmm. C'est ça. Il ne faut pas continuer à dire que voilà je ne c'est plus fort que moi, tout cela, même si tu l'as dit, mais aujourd'hui, sache que Jésus est le plus fort. Et quand Jésus vient dans ta vie, il va te délivrer justement de l'alcoolisme, le, le goût de l'alcool, toutes ces choses-là, des mauvaises habitudes, quels que soient les liens, quels que soient les chaînes, quelles que soient les prisons dont tu subis. Il faut savoir que quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il, il brise les liens, il brise les chaînes, il ouvre les prisons de ta vie, tout ce qui t'a emprisonné. Voilà, peut-être que tu as cherché une solution dans la sorcellerie, tu as cherché une solution dans beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous te présentons la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est la parole de Dieu. La solution, c'est la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, viens et vois, viens dans la parole de Dieu, viens à Jésus et tu verras sa gloire, tu verras la manifestation de sa puissance et tu seras un homme nouveau voilà ton foyer sera en paix tu y aura l'amour il y aura la paix il y aura la réconciliation dans ta maison dans ton foyer dans ton ministère paix dans ton entreprise voilà lorsque tu laisses jésus qui est le plus fort entrer dans ta vie et eh bien tout ce qui a été fort et eh bien devient faible et jésus les met dehors ah. alléluia alléluia et eh bien nous cadeau comme ça les divorces, les maladies, problèmes de la vie Laisse Jésus entrer Alléluia Remets ton sort à l'éternel Et il, a, il agira Alors c'était C'était la mission, la postérité du temps du réveil Que Dieu vous bénisse et nous vous disons Amen Amen, Alléluia